Voici une petite voiture. Très souvent, sur les petites voitures, on a l'échelle qui est indiquée à l'arrière de la voiture. Ici, l'échelle est de 1/71e. bien, Dans cette vidéo, on va voir à quoi correspond l'échelle. Lorsqu'on a une reproduction de la réalité, qu'est-ce qu'une échelle ben, C'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer des dimensions de l'objet réel aux dimensions de la reproduction qu'on a. Donc, plusieurs exemples de reproduction. Une carte, c'est une reproduction des distances réelles. Et une petite voiture, c'est une reproduction d'une grande voiture, forcément. Du coup, par rapport à ces échelles, si on n'a pas précisé, on conserve les unités. Et on va noter l'échelle ainsi. Un nombre qui correspond à une dimension sur la reproduction, deux points, un nombre qui correspond à la dimension correspondante en réalité. Donc, Par exemple, pour une carte du monde, en général l'échelle est au 1/10 millionième. 1, ça correspond à 1 cm sur la carte, et 10 millions à 10 millions de cm dans la réalité. Vous remarquez que l'unité est la même. Si on avait converti les unités, 1 cm sur la carte, ça correspond à 100 km dans la réalité. Pour la petite voiture, son échelle est au 118 e alors réfléchissez à quoi correspond le 1, à quoi correspond le 18. Et bien 1 cm sur le modèle réduit correspond à 18 cm pour la voiture réelle. Du coup, on va pouvoir faire un petit exercice. Prenez de quoi écrire. En fait, ce modèle réduit mesure 25 cm de long. Question Quelle est la longueur de cette voiture dans la réalité Mettez pause, utilisez le grand outil qu'on a vu pour la proportionnalité. Et vous devriez avoir aucun problème à répondre à cette question. Est-ce que vous avez trouvé Bien sûr, le grand outil, c'est le tableau de proportionnalité. Si vous n'aviez pas trouvé, recopiez le tableau, essayez de le remplir et essayez encore de résoudre l'exercice. Si c'est déjà fait, on voit la correction. Bien sûr que 1 cm pour la petite voiture, ça correspond à 18 cm pour la voiture réelle. On a mis des lignes petite voiture, voiture réelle et des colonnes échelle et longueur de la voiture. Donc dans l'échelle, 1 correspond à 18. Du coup, la longueur de la petite voiture, on la connaît, c'est 25 cm. Ça correspond, si on fait le produit en croix, à 450 cm dans la réalité. On, va, on peut convertir les centimètres et ça fait 4,50 m. Donc cette voiture fait 4,50 m de long. Cette petite voiture mesure 7 cm. Si son échelle est de 1 pour 71, comme on l'a vu précédemment, on peut faire le produit en croix, et en réalité, cette voiture fait 5 mètres, ce qui correspond vraiment à sa taille dans la réalité. Donc même quand vous jouez aux petites voitures, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.